Euh, bonjour, alors je vais vous présenter ce qu'est MCD, modèle conceptuel des données, et l'UML, euh, c'est un langage de modélisation, modélisation unifiée, alors il faut aller sur le site euh, draw.io pour ouvrir le diagramme que je vous ai envoyé. Euh. MCD, comme ce nom l'indique, modèle conceptuel des données, c'est conceptuel, c'est la conception, c'est dans une étape de la conception où il s'agit de réunir toutes les données qui peuvent être utiles pour la conception du projet. Alors ici, les données, c'est peut-être l'utilisateur, l'établissement, l'actualité, la catégorie, les documents, les boucliers, les postes ou les topics. Il s'agit de toutes les informations qui, qui, seront ou qui pourront peut être utilisées dans l'étranger, euh, par rapport à, aux informations que je, que vous m'avez envoyées et, et que j'ai demandé par la suite. Et donc, tout cela est utile pour, pour le programmeur. L'informatique, c'est un peu comme la cuisine ou la construction d'un bâtiment. Il y a trois parties. Euh, partie 1, les ingrédients, partie 2, les, les outils, et partie 3, il y a le, il y a les méthodes, les plans, le mode d'emploi, euh, alors, l'UML, c'est, assez similaire au MCD, sauf que, dans ce cas-là, ça se concentre plutôt sur, euh, les cas d'utilisation, les, utilisations, ce sont des verbes. Euh, euh, Qu'est-ce qu que les, les utilisateurs peuvent faire euh, sur les sites Ils peuvent par exemple se connecter, envoyer des mails, répondre aux mails, rentrer euh, dans l'identifiant le mot de passe. Euh, là ici c'est l'administrateur, rentrer les questions et les réponses ou les forum de questions. ainsi consulter le forum, euh, soumettre des pièces jointes pour des documents, répondre aux mails, il faut différencier les actions de l'utilisateur, des actions de l'administrateur. Euh. Euh, là aussi, c'est un peu une représentation de, des possibilités et ça permet un peu d'organiser les, les idées et permettre euh, par la suite à ceux qui, qui prennent la suite du projet, par exemple, de comprendre un peu... Euh, il y a des points de vue possibles de du projet et, et le et le, et le MCD dans l'histoire de l'informatique théorique il a un peu, enfin de, de un peu des, des origines communes et comme je l'ai déjà dit ce sont juste des manières de, de voir un projet et ça permet de clarifier, euh, clarifier ses, c'est ça, c'est de clarifier les choses et, et surtout pour, euh, par exemple, éviter les redondances. Mais, même si certains sont obligatoires pour la compréhension, d'après les formateurs, c'est censé nous faciliter le, le travail par la suite. Euh, J'espère que j'ai été assez audible et que j'ai assez articulé.